Salut tout on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur European Size 4, notre série sur les Ottomans. J'ai atteint une taille beaucoup plus conséquente. Euh, surtout quand on voit que Hagem et Dawassir sont de ma couleur, disons. Euh, nous avons fini la guerre contre la Grande Horde. Il nous reste... Enfin, on va leur laisser deux petites provinces. Peut-être ces deux-là. Euh, et ce sera tout. J'ai besoin de nouveaux rivaux. Je dirais... Ça. Euh, le Palatinat vas-y passe mais j'ai déjà donné les autorisations à quelqu'un d'autre bon je légitimise tout ça toujours de la corruption on va laisser la corruption faire j'ai vraiment besoin d'un maximum de sous pour passer l'institution Pologne a annoncé que j'étais son rival bon bah que je choisisse de toute façon ça va coûter cher ça va coûter cher l'Autriche a tout pris enfin, l'Autriche a tout son terrain qui a pris mais pas les provinces que j'ai reçues et j'ai reçu un peu trop tôt les provinces de ce côté là c'est pas des de ponts sunnites donc on va pas les développer c'est nouveau peut-être en train de prendre le colonialiste c'est parce qu'ils ont du retard plus que de l'avance balouche il m'aime toujours bien toujours partant pour être allié et tout faut que je termine à jam d'abord après je sais pas qui j'attaque à l'achat peut-être pour les terminer plus ou moins terminé ou alors les terminer complètement, je sais pas, non je pourrais pas euh... non on va pas prendre de la puissance de, de missionnaire euh, contre les des technologies sachant que je vais bientôt prendre plein de technologies Ah, oh, je suis encore passé à la limite Est de on va le prendre, 84, quel mois c'est Ah, c'est juste l'année, bon, tant pis. On a des séparatistes d'Almat, ils sont pas très stables. Là. Ouais, après, ils limitent l'autonomie, d'accord. Ils annexent la... la Hongrie, premier réflexe, limiter l'autonomie. Puis, ils envoient des missionnaires partout ça va leur faire un beau pays tout bleu foncé bon la carte des religions montre vraiment les, les régions où j'ai pas accepté la culture et celles où j'ai accepté la culture voilà pareil pour les crimes non les crimes étaient déjà sunnite. là j'ai pas accepté la culture là j'ai accepté et il y a encore un roumain qui pourrait se convertir d'ailleurs. Et là, c'est les Rutens, c'est plus des Roumains. J'ai des jambes de libres. D'après ils ne vont jamais devenir mes vassaux. Ils sont allés à qui Pour comme Lorraine et Mayence. Ce pas vraiment des gens près de moi, ça. Il faudrait que je prenne des territoires à Ferrari. Pour... Mais j'ai pas de quoi revendiquer des territoires à Ferrare. Je peux revendiquer les territoires de Naples. Mais j'ai peut-être des trucs plus intéressants à faire. Je vais revendiquer les deux dernières de la Grande Horde, Plus de la Moscovie. Je ne sais pas combien de provinces j'ai, mais je dois pouvoir le voir avec le succès. Question, il manque Rome pour le sultanat de Rome. J'en ai seulement 200. C'est peu, c'est peu, c'est peu, c'est peu. La route de la soie, j'ai pas tellement avancé. On est quasiment en 1600. Il va falloir que ça avance. Je ne peux pas attaquer Hormuz. Je peux attaquer à l'achat, c'est à peu près tout. Dans ce coin-là. Je peux attaquer la Transoxiane. Ils sont allés à balout ça m'arrange pas. Ça va être mes... Je vais être.. Euh... Ce sera moins mes copains si jamais je fais ça, mais ça me permettrait de tracer une route jusqu'à la province de soie là-bas. Et potentiellement jusqu'à Delhi, il faudra que je commence à, à attaquer aussi pour ces provinces de soie. Ou alors jusqu'à l'Afghanistan. C'est facile d'aller jusqu'à l'Afghanistan et de manger par là. Et les grosses provinces on va les, les éviter peut-être, vu que mon but c'est d'avoir euh, des provinces nombreuses. J'ai déjà beaucoup de provinces riches dans mes territoires actuels. Euh, on va arrêter la pause. Avant ça, il faudrait vraiment que je gagne les sous qui me manquent. J'ai le temps de convertir toutes les tranches de mer ici. Peut-être plus intéressant sur les, comm... les nœuds commerciaux. Je gagne ici 24. Déjà bien. J'ai pas tellement beaucoup plus de puissance. J'en ai beaucoup dans Raguse, mais déplacer mon nœud vers Raguse. Je sais pas si c'est très bien. Sachant que je risque de me faire tirer des trucs du nœud de Raguse. Les gens qu'on rejoint à quoi Moldavie. C'est tout. Ça me fait pas peur. Ils sont allés à la Moscovie, mais. Par ça. D'ailleurs, je pourrais réattaquer la Moscovie, mais j'ai probablement pas beaucoup de revendications. En effet, je... Je... à l'achat, ce serait le bon moment de les les entailler encore une fois. À trois armées, ça suffira. Elisevski a rejoint. Mars à l'achat a rejoint. Que je sois plus vif, euh, ou alors j'attaque maintenant pour un diplomate quand même. Hormuz a rejoint, Transoxiane a rejoint. Ah, ça commence à rejoindre euh, l'our là, garantie par Moscovie et Transoxiane, c'est beaucoup. Les Mamelouks, je pourrais attaquer, voir la Moscovie. Humiliation un rival, J'ai pas quoi les attaquer vraiment. Ça m'embête ce truc. Les deux viendraient. Ça fera beaucoup beaucoup de monde. Ou alors j'attaque maintenant et tant pis si j'ai mis la trans transoxienne. Ça me permet de réaliser le. Ouais, ils sont pas tant que ça hein, clairement. C'est juste qu'il faut que je mobilise toutes mes troupes si je fais ça pas une cible plus facile. Il y a les Mamelouks. Les Mamelouks, c'est une cible facile. Non, parce qu'ils ont beaucoup d'alliés. Et ils sont très très forts en fait. J'ai pas réalisé. En revanche, si jamais j'attaque pas les Mamelouks, euh... Il ils se mettent dans la quoi Et là, je serais très embêté. Les Mamelouks ne sont plus suffisamment gros pour être maïvo, mais on va quand même les attaquer. On va prendre des chats. Il y a. je sais que mes troupes sont pas du tout au bon endroit. Euh... C'est dommage, ça m'a coûté des emprunts, mais ça m'a l'air mieux de faire ça maintenant. Car... on a Mamluk, Clemsen, Yémen et Hormuz Hormuz, ils vont nous céder des terres enfin, ils vont les céder à Ajam, je pense Oups. ah, c'est pas ça, ça. hop, il a que ce clic là qui marche, c'est pas grave euh, tchak tchak tchak tchak toi tu t'approches tu auras un nouvel ensemble diplomatique, ça peut être intéressant pour la relation qui est proche mais je préférerais avancer euh, sur le truc des vassaux que j'ai déjà pris. Ouais, les derniers rejoignent. Moscovie n'est plus un rival valable et Autriche non plus. D'accord, eh ben, j'ai plus vraiment un rival valable alors. Je plus que la France. Moscovie a rejoint la COA. J'ai intérêt à ce que ça se déclenche pas quand même surtout pendant que je suis en guerre contre les Mamelouks. guerre qui va être quand même un peu épouvante probablement les troupes sont loin il serait bien que je sorte le Yémen facilement ils sont pas très très haut en expansion agressive j'ai une armée là ça nous en Allez, direct vers la capitale. Cette arme-là s'occupera du, du siège en route. J'ai des revendications sur euh, Terre côté Egypte et pas côté Moyen-Orient. il est temps que je fasse le détour pour aller me charger dans le moule. Un long détour, cela dit en passant. L'avantage c'est que les provinces que je prends sur eux, je peux les mettre en territoire commercial et elles comptent pas pour beaucoup. visiter à asseoir. Après, je sais pas où ils vont filer. Ah, je suis en guerre contre. Fungi aussi Donc tous en sucre hein. J'attrape les traînards Du coup il font marche arrière C'est déjà trop tard pour eux On les sauverait plus Ah je suis déséquilibré J'ai un malus du coup j'ai pas assez d'infanterie dans cette armée. Ah non, vous, vous allez à Hormuz. Peut-être qu'Hormuz veut sortir. Non, ils ont juste moins 9, ça m'étonnerait. Euh, il me faut une poignée de soldats de plus. Non. On va quand même attaquer. Malgré le malus, je pense que c'est un malus de... Je sais pas. Euh, Tagali, on va j'ai Tagali. Oh, encore une armée qui passe. Et une armée qui m'attaque maintenant. Mauvais plan, je... ils sont peut-être pas très bien conscients. Tout court est énorme Je sais pas qui sont ses alliés Clemson Seleil a rien à la coalition contre nous Oh il passe pas bien lourd Il Faut pas très peur J'ai pas converti ces provinces là aussi... Oh, perdons un peu de prestige. Des choses plus importantes que le prestige dans la vie. La légitimité par exemple. J'ai demandé ça c'est bien ça. Côté Tlemcen, on avance. Les Espagnols ont des séparatistes. J'ai des bateaux tout neufs, je pourrais peut-être euh, en servir euh, à une occasion. Alors on va essayer de siéger les Funji. Vu qu'ils ont plein de provinces sans fort et, une, et un seul fort à la capitale Oi, Dommage Je pense que c'est intéressant Et en plus on croise des mamelouks Qui se promenaient par là écrabouillons les, écrabouillons les On gagne des sous On forcé les à payer C'est un événement euh. On a même des allées qui s'occupent de éliminer les troupes de Togourt. De Tlemcen. Pas Togurt. Fin du siège. Continuons d'avancer, on, on s'approche de la capitale du Yémen en même temps. La une conversion, je voulais faire celle de. celle-là. C'est très longue en ce moment, pas vraiment la, la force de missionnaire suffisante pour faire mieux. Barra, bar, barbare en fait, tout simplement. Voilà, une autre armée écrabouillée. Donc j'ai dit on s'étale. Régence, mais c'est pas grave, j'ai une bonne bonne guerre sympa en attendant. Enfin, un peu bizarre de dire bonne guerre sympa, mais dans un jeu où faire la guerre est intéressant pour euh, prendre des provinces, j'ai des coups de lag, je sais pas ce qui se passe, surtout quand je bouge très vite. Je sais pas si mon processeur a un souci. OBS 8% du CPU, à mon avis ça doit pas compter pour beaucoup. Que est mauvais en score de guerre Oui, rassemble notre troupe, fin du siège de Dara, c'est Tlemcen ça, Clemsen du coup est aussi mauvais en score de guerre, on par se débarrasser de Fuju d'abord, voilà, qu'est-ce que tu dirais sinon d'oublier les mêmes lots plus, ouais, ils sont à 0. Ils ont peut-être une armée là. Oh, oh, oh ils sont nombreux. C'est bon. Est-ce que ça vous a motivé un peu plus Oui, carrément. Ça, c'est fait. Le Yémen a perdu euh, pas encore beaucoup de forts intéressants, je crois. De ce côté-là, on va se replier doucement, mais sûrement. Enfin, non, pas doucement, en fait. Complètement et tout le temps. Et maintenant... Ah, J'ai trop de monde, là. Je les envoie au combat. Attendre quelques jours, puis envoyer les autres. Voilà, Tlemcen. Supposez que vous vous rendriez en abandonnant les mêmes looks, c'est bien. C'est sage. Ils sont encore 59 000. Hormuz. Euh, j'avais envisagé que vous puissiez céder cette province à Ajam, et donc bientôt à moi. Ajam, Ajam. On va voir ce qu'on peut leur demander. Bon, bon apparemment ça leur plaît pas, donc on va juste prendre beaucoup. Là on a eu légèrement trop tard pour le fort je peux pas aller au suivant, dommage je vais vraiment arriver trop tard de pas grand chose mais tant, tant pis d'accord, il y a de la noblesse qui s'est soulevée nickel, on va pouvoir réavancer alors ça veut dire par contre que on va éviter de foncer à l'aveugle comme ça faire une grosse alliance, une grosse armée or nous j'ai plus de provinces pour les ça c'était le truc c'est que leur capitale est là tant qu'ils ont une capitale bien cachée, ils se sentiront pas trop concernés je dis bien caché j'ai pas de bateau de ce côté là de la mer et c'est vraiment trop long pour aller en chercher content d'être ça j'aurais pu prendre une province pour les doigts doigts à cire 73 c'est pas mal Il y a de ça rejoint la quoi contre moi J'avais zappé. <rire> je crois que j'ai mis l'enregistrement en pause pour allumer la lumière. Apparemment, non. Bon, désolé. Vous avez une demi-minute d'absence. Euh... Ta -ta -ta -ta -ta -ta. La grande horde, faut que je la chère ici. J'ai pas les revendications. Le truc, c'est que j'ai toujours que deux diplomates. Et énormément de revendications potentielles à faire. Et ils ont beaucoup mangé sur l'Ouzbek aussi, la Moscovie. Faut que je remange sur eux en fait. C'est. Plus ou moins embêtant, surtout qu'ils sont très très forts pour convertir à l'orthodoxisme. Que moi je préférerais prendre les territoires euh, aux sunnites de base. C'est là il s'est retiré de la coalition. Bah il était temps mon gars. Il en reste deux. Je sais pas si je peux les attaquer pour euh, déclencher la coalition. Loi est juste, admission dans le pays et corruption annuelle réduite. Ah la corruption, il faut que je lutte activement contre. Ça coûte des sous, mais c'est nécessaire. Waouh. Alors, euh... alors que notre héritier est encore trop jeune pour régner, sa mère, Kossem Sultan, a demandé à devenir de façon officielle régente de l'empire ottoman. Elle a déjà gouverné les affaires du pays à l'époque où régnait son époux et l'un de ses fils. Si elle venait au pouvoir, elle pourrait bien inaugurer une nouvelle période, une période nouvelle, le sultanat des femmes n'a jamais cédé aux caprices de quiconque, pourtant la folie et l'incapacité de ses rejetons suscitent l'inquiétude. L'une des promesses faites par Kosem Sultan est d'utiliser sa propre fortune pour financer des projets d'irrigation dans le désert d'Égypte, devant nous lui permettre de régner jusqu'à ce que l'un de ses fils atteigne la majorité en espérant pouvoir influencer sur ses décisions. Donc soit je laisse faire ses fils et elle devient un homme d'État qui rapporte des points et tout, Sauf que si je la prends, c'est une 5-4-5 Ruten avec une très bonne revendication. On va la prendre. Voilà. Euh, et elle a 19 ans. Et c'est son fils de 9 ans. Elle a eu son enfant à 9 ans. Il y a un petit, petit souci d'âge. Mais je préfère l'avoir à 19 ans qu'à 45 où elle sera bientôt morte. Et évidemment, les... Euh... Les réclament leur thunes. Laissons passer les gens qui luttent contre la Moscovie. Ah, il est ça se trouve, c'est pas la Moscovie qui a attaqué. Si, c'est la, Mos la Moscovie a attaqué un des... <rire> trucs qui se trouvent en guerre contre Transoptienne, Sistan, Balouch et Tchats. Et c'est ça veut dire que je peux attaquer en fait. Donc on va attaquer la Transoxiane. Nous n'avons aucun diplomate. Ah faut que je fasse un diplomate d'abord, que je me libère un diplomate d'abord. Ça va me faire une frontière, si je prends ce territoire là. Est-ce que des provinces à 3 donc je peux en prendre beaucoup. Et puis je vais pouvoir aller pousser vers la province de Cochin. Je pourrais réclamer qu'une province à trois de toute façon. Laissons les faire de façon autonome. Allez, une dernière. Dernier mois. Ayad, c'est pas louch, pas très peur d'eux il ouais, y en a quand ont des, des trucs chez moi pour se passer. Ah, on se passe pas si grave Yad ça va peut-être le manger ça paye bientôt, ils ont un bon, très bon score. sur ah avance, on va continuer sur ces provinces qui ont un haut pourcentage de, de, de représentation hein, dans le pays. System enfin, oh, est contre en fait moi, oui. Ouais. Que leur fort est déjà attaqué, ils Même... une... se sont rendus eux. Ah, ah non, là, les ils ont fait la paix. Ils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 provinces, c'est beaucoup. Oui. Et bon, sur votre tour, des fêtes, je voulais faire les balouches en tant que pas enfin, mais comme j'ai donné beaucoup d'expansion à la gâtière, je sais pas si je pourrais les remonter facilement. Nogai, je pense que c'est à peu près perdu. Uzbek, je suis trop loin pour eux. Et en plus, ils se considèrent costauds par rapport à moi. Ah, L'Afghanistan a déclaré sa propre guerre. Ah, ça fait peut-être un moment d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est une aide deux guerres qui s'avent. Et l'Afghanistan est aussi en guerre contre la Transoxyane Ah ouais, d'accord. Je vais essayer de faire une frontière ici, je pense, pour bloquer l'avancée de la Moscovie et pouvoir aller taper dans le Hiraat et tout, c'est provinces faciles à prendre. Pas cher et très loin de la zone où je suis actuellement. A beaucoup contourné pour aller m'attaquer là-bas. On va leur envoyer bon, une armée. Les balouts sont grossis. Ils représentent combien là 58. Euh, non, j'ai rêvé. Ils sont pas grossis. C'est juste euh, l'impression que ça me donne. C'est l'Afghanistan qui faisait le siège, j'ai même pas vu. Et ils refusent la paix. Ah, eux oui, ils veulent bien, faut dire j'occupe leur capitale. Que va-t-on faire on va, on va se déplacer par là, c'est peut-être plus intéressant. Sur le fort par exemple pas voilà, un échange, c'est trop playant, je sais pas où. Qui fait le siège C'est moi, oui. Mince, j'ai contracté un emprunt. J'ai pas fait gaffe à mon économie. Assistant, hein. toujours pas chaud pour se retirer. on va en direct sur sa avec de l'aide J'ai perdu l'issage de Moscou, je regardais plus, et on va bouger. Non mais nique ta mère, je lui ai mis 3 balles, il m'a mis une balle il ma one shot. C'est par contre, j'étais mort. Je vu que ça lui mette 3 balles de balles un peu loin, mais le gars il a essayé une balle. Pour bon, ma one shot je pourrais récupérer 12 000. qui de vue là bas on va attaquer les soldats plutôt après quelques rebelles. L Afghanistan ne peut pas faire sa pêche, je pense en fait, qu'il n'a pas le score qu qu'il faut. La merde, Contrairement à moi. Ouais, mais en général, tu meurs définitivement parce que voilà, Balout, je veux pas trop les réduire. Ils ont plus que ces provinces-là en légitime, c'est déjà bien. C'est sûr qu'ils t'en ont même pas, je vais agir. Ils vendent ils font pas. à l'heure. Non, ouais, ça va être bien, c'est marrant, il n'y en a 30 secondes avant le baladeur. On va faire ça pour ne pas les faire trop réduire. Il y a on va prendre des trucs. Et de ce côté-là, j'aimerais prendre. Je peux aller très loin à prendre des provinces pauvres. Il y en a qui sont probablement pas très pauvres. Yes, je peux prendre ça. Ou alors celle-là, ça fait un peu plus. un peu mieux quand même, je trouve. Euh, Yémen, Moldavie. Personne de nouveau, hein. Allez coup d'état des génissaires ah, si j'ai pas un très bon dirigeant je peux avoir euh, coup d'état des génissaires qui fait coup des technologies C'est un truc un peu spécial euh, aux ottomans ça apparemment ah oh mince, je lutte contre la corruption de façon très active, ça se trouve que si j'avais réduit j'aurais pas eu de soucis, ça me permet de faire ça. ce que j'aurais comme relation avec les Balouches. Beaucoup d'expansion agressive. Je pense pas que ça passe. J'aurais peut-être pu réclamer les territoires à eux, et puis tant pis. Euh, les Ouzbeks, on est beaucoup plus proche maintenant. Et ils euh, sont toujours pas partants. Nogai ça m'étonnerait. Faudrait que je libère un état dans l'Afghanistan par exemple. Il n'y en a pas trop à libérer. Ou dans la Transoxienne. Je pourrais libérer les, les timorides, mais ils ont probablement plein de corps. Euh... Je pourrais libérer les timorides qui ont 5 ah provinces que je possède. Quelle province Karakoum. On va s'arrêter là pour cet épisode, on se retrouve bientôt dans le suivant